« Black Manou est né à cause de Black Manou lui-même, qui est un personnage qui a véritablement existé. C'est un, un, un, un vieil ami qui aujourd'hui est décédé. Il est mort d'un cancer des poumons. On se connaissait déjà vaguement en Côte d'Ivoire. » Mais en fait, on s'est vraiment connus, on, on est vraiment devenus amis. Quand, quand, quand je suis arrivé à Paris, où lui était déjà, et euh, il y tenait une espèce de, de bar clandestin, de guinguette clandestine en plein Belleville, qui était le lieu de, de rassemblement de tout. De, on va dire de tous ces gens déracinés un peu qui cherchaient qui cherchaient plus de la nostalgie qui allait dans ce bar là plus pour pour consommer boire et discuter de nostalgie plutôt que pour parce que, ce sont, parce que ce sont des gens qui sont, enfin des gens, ouais ce sont des personnes qui sont, qui sont écrasées par le système, qui sont tout le, temps, tout le temps écrasées par le système administratif, social, la situation sociale, etc. Et en celui-là, on recréait, en fait, autour de Black Manou en tout cas, on recréait une espèce de vie hors de la vie de France. Voilà. Et donc, euh, le, le, le livre est né... Enfin, j'ai forcément énormément traîné dans cet endroit. Euh, j'ai bu beaucoup de bière là-bas. J'ai claqué beaucoup de discussions avec beaucoup de, pers de personnes. Et euh, un jour, je lui ai dit à Black Manu, il était tellement, il était tellement charismatique, c'était vraiment lui le moteur de cet endroit, il était tellement charismatique. Je lui ai dit, tu sais, tu es un personnage de roman et ton destin. Ici, c'est qu'un jour tu vas finir dans un de mes romans. Je n'avais encore pas écrit un seul roman, mais je, je lui ai promis ça. Et il m'a répondu de façon si bide, mais tu crois que pourquoi je t'invite ici tout le temps Et il n'avait pas tort, il avait pas tort, il avait ce sens, de la, ce sens de, de, du futur en fait, ce sens de la trace qu'on doit laisser. Je crois qu'il avait, qu avait vu ça à travers nos relations. Et donc le livre est parti de cette rencontre avec Black manou qui est un personnage qui s'appelle Emmanuel Pan, et alias Black nous, c'est son surnom de, de quartier à Abidjan, parce qu'il est très gentil, en même temps, il a une partie très sombre. Il avait une partie très sombre à cette époque-là. Et donc, voilà, ça, ça, ça allait très bien. Quoi. Moi, je suis un obsédé de la structure et du style. Je considère que on est écrivain parce que, justement, on peut proposer du style et de la structure. Parce que, techniquement, tout le monde est capable de raconter une histoire. Tout le monde est capable d'écrire une histoire. Tout le monde est capable de comprendre n'importe quelle histoire sur la Terre. Il n'existe pas un sujet pour lequel tu trouves deux, trois explications que quelqu'un ne va pas comprendre. tu lui expliques deux, trois fois, il va comprendre. Donc, donc le lecteur, pour moi, le lecteur, c'est quelqu'un qui est à minima aussi intelligent que, que l'écrivain. Donc en fait ce qui va faire la différence au moment où tu te convoques toi-même à écrire euh, une histoire pour quelqu'un qui est aussi intelligent, au moins aussi intelligent que toi sinon plus donc ce qui va te convoquer toi c'est de dire, ah mais il faut que je propose quelque chose d'autre quelque chose de l'ordre d'une de, de, subjectivité plus, un peu plus puissante ou bien en tout cas originale en tout cas, euh, que je peux proposer et c'est là que tu commences à, que tu, tu commences à écrire donc, donc moi au départ de ce livre-là, j'avais décidé d'écrire un livre, euh, on va dire un, ce que j'appelle un jaguar, c'est-à-dire quelque chose de très compact, énormément musclé et souple en même temps. Et donc l'idée de départ était de faire des chapitres de deux pages. Je me suis vraiment imposé de faire des chapitres de deux pages. Alors j'ai convoqué mon éditeur en lui disant, euh, je vais écrire, euh, je, je lui ai dit Benoît, euh, qui, est le, qui est mon éditeur, Benoît Viro, je lui ai dit, Benoît, ça prend combien de signes pour écrire deux pages sur un, un roman classique. Il était un peu inquiet, je t'avoue. Il, il, il s'est dit ce gars-là, ça va dans un truc bizarre. Et il m'a répondu 4000 signes. Je il m'a dit entre 3000 et 4000 signes. Et euh, de façon arbitraire, je lui ai dit Benoît, mon prochain roman, ce sera un roman avec des chapitres de 3333 signes. J'avais choisi comme ça de façon arbitraire le truc. Et donc une fois que j'avais cette structure-là, euh, physique, euh, il fallait que je, me, je, je modèle maintenant mon écriture pour rentrer des chapitres dans, dans, dans mon, dans mon auto-cahier de charge. Et euh, donc, donc ça, c'est vraiment l'idée de la structure même. Quoi. Et, et, et, et mon, mon écriture s'est modelée en fonction de ce cahier de, de, de charge-là. C'est-à-dire que les phrases se devaient être véritable, véritablement percutantes, et en même temps, euh, des phrases mondes, en fait, dans lesquelles un lecteur, parce que le lecteur est avisé désormais, peut y voir des signes, en fait, qui lui permettent d'aller bien au-delà euh, après le point. Après le point. Donc, c'est donc comme ça que j'ai Évidemment, ce n'était pas pratique au début, parce qu'on a tendance à tartiner, euh, quand, on, on a tendance souvent à se, à se regarder écrire... Mais très vite, euh, cette discipline-là m'a permis d'avoir de, de, de, de, ce style -là. Et une fois que je l'avais, maintenant, je savais que je pouvais structurer le roman euh, comme, je, comme je voulais. Quoi. Je pouvais euh, créer une espèce de ligne de, de fil rouge, qui est le personnage lui-même, qui est Black manou Son nom revient comme une espèce de ritournelle. Il y a des phrases aussi qui reviennent comme une espèce de ritournelle pour marquer le rythme hyper important pour moi, en tout cas, en, pour moi, écrire, il y a quelque chose de l'ordre de la musique ou de la musicalité dans, dans l'écriture, donc pour marquer le rythme. Donc voilà, c'est comme ça que euh, j'ai posé, posé le canevas pour écrire Black Manu. Donc, au, donc ça peut paraître comme ça, comme un exercice de style mais non, en fait, c'est pas juste un exercice des style c'est, en fait, je, je convoque chez les lecteurs quelque chose de puissant qui est, qui est de l'ordre de son intelligence à lui aussi. Donc on partage l'intelligence des phrases, en fait. Donc il ne, il ne faut pas trop en, en dire, mais il faut en dire assez. Trouver, le, trouver la, la juste mesure et rester toujours aussi la ligne de crête, comme on dit en, en géographie. Ce quartier-là, pour moi, est un quartier, on va dire, très très représentatif de ce que les gens disent avec beaucoup de démagogie, s'ils appellent avec beaucoup de démagogie, à la multiculturalité en France. À Belleville, il y a une espèce d'équilibre qui s'est trou trouvé de façon naturelle entre diverses communautés. Et ça, depuis super longtemps, en fait. Depuis 200 ans, euh, voire plus. D'ailleurs, c'était un village à l'époque. Et un village, c'est toujours, toujours euh, le rassemblement de plusieurs familles. Et Belleville, en, en ce sens-là, a gardé ce côté-là. Ce côté à la fois village, ville, puri ethnique pour le coup, et là, je, je, je... et l'ethnie, c'est pas forcément l'ethnie, c'est pas forcément le, c'est aussi la classe sociale. L'ethnie, la classe sociale est une ethnie bien identifiée aussi. Et donc, donc, donc, il y a des yougos, il y a des, il y a des, des, arabes, des maghrébins, des, de, des subsahariens, noirs ou pas noirs d'ailleurs, peu importe. En tout cas, des sub Et ça, ce sont des origines en fait, qui sont des, qui sont des pistes d'origine ethnique, mais qui ne sont pas forcément le, la véritable ethnie. Parce que finalement, quand tu vis 20 ans à, à Belleville, voilà, tu, ton ethnie, c'est bellevillois. Euh, quand tu vis 20 ans dans le 7e arrondissement, ton ethnie, c'est bourgeois du 7e. Donc voilà. Et en plus, en général, on, on considère ces quartiers-là une, enfin, quand en parlant de Black Manou, les gens ils sont un peu condescendants en disant oui, uh, Gauze, tu décris uh, un Paris uh, uh, underground uh, que l'on ne connaît pas, mais on est tous dans un monde, on est tous uh, avec nos communautés, avec nos personnalités, on est tous underground en réalité. Je n'en sais pas plus du mec qui habite dans le 7e ou dans le 16e arrondissement que lui ne sait plus lui ne sait de moi. D'accord donc on est tous en fait euh, dans un monde underground et dès en fait l'idée c'est que Dès qu'on commence à décrire ce monde-là, effectivement, on le propose à l'universel et chacun reconnaît son underground à l'intérieur de ses de romans. Et donc c'est ça le truc. Donc le choix, le, le choix dit lieu, euh cap, enfin le choix il est capital parce que déjà c'est là-bas que je vis, mais ensuite ce n'est pas que Belleville ce roman en fait, puisque ça, moi là pour le moment je suis une espèce d'écrivain du, du mouvement et du déplacement, euh, parce que Manou vient aussi de quelque part, il vient de, de ce quartier de Cocody. Qui, en, qui est abidjan, Cocody, c'est aussi un quartier, c'est un quartier de riches en fait. À Cocody, c'est un quartier upper class, on va dire, techniquement. Mais en, ré, en réalité, il y, y a des villages, des ethnies à l'intérieur de Cocody, euh, parmi lesquelles l'ethnie des, des, soci, des socialement pauvres, des socialement exploités, parce que je ne dis pas défavorisés, ils sont exploités il y a un exploiteur et des exploités. D'accord donc, donc, Black manou vient de ce cocody, là, euh, de ce cocody populaire, à, qui, est un, qui, est, qui est un quartier à l'intérieur d'un quartier riche. Donc, voilà, il fait, il fait un saut de… En fait, c'est une translation, en fait. En réalité, c'est une translation. Ce qu'il a vécu à, à cocody, il, il, il peut le vivre aussi à Belleville. Dans d'autres réalités, voilà. Par contre, ce qui fait le fil conducteur, c'est que la personnalité est la même et, et elle, bouge en, elle, elle bouge en fonction de ces de mouvements. Voilà. C'est un peu, c'est un peu ça le, c'est un peu ça le trait. Enfin, pour parler des, des géologies de, de ce roman, c'est un peu, c'est un peu ça les, les deux traits quoi. Chez moi, l'écriture est conditionnée par justement la structure de départ que je choisis pour écrire. Évidemment. Black Manou n'est pas écrire la même manière que Camarade Papa, encore moins de la même manière que que Debout Payé. C'est vrai qu'on peut on peut, dans, on peut on peut coller Debout Payé et, euh, et Black Manou, mais mais c'est vraiment autre chose au final au final parce que vraiment Debout Payé reste dans, dans des jets très très vifs très courts et Black Manou va un peu plus loin. Euh, Camarade Papa au milieu c'est c'est en fait. Voilà, donc et c'est ce camarade papa, c'est l'idée que d'écrire comme au 19e siècle, puisque l'action se passait au 19e siècle, qui m'a qui m'a imposé ce, cette façon d'écrire. Et pour Black Manou, je me suis imposé sept autres façons d'écrire que je développe un peu plus. Et pour le prochain roman qui s'appelle Six heures, ce sera encore un autre style. Mais effectivement, on peut on peut on peut noter que pour le moment, en tout cas dans mon écriture, qu'il y, y a cette idée de convoquer souvent l'humour. La dérision voire l'autodérision, il y a cette idée de, de, de la convoquer régulièrement, parce que parce que pour moi euh, un homme qui rit est un homme qui a compris en fait, c'est un homme avec lequel tu partages de l'intelligence parce qu'il a compris ce que, tu, ce que tu as dit et euh, voilà et, euh, et euh, la, la gravité ne la gravité ne peut elle est là la gravité quoi le, le truc qui est grave, il, il est déjà grave. On n'a pas besoin d'appuyer en, encore plus euh, sous, la, sous la tête sous l'eau, quoi. D'accord On n'a pas besoin de, de, de, de, de, de marquer la gravité. Par contre, on peut l'habiller d'une espèce de légèreté pour pouvoir mieux l'appréhender. Et donc voilà, moi, je, je pense qu'on peut rire de à peu près toutes les situations à peu près toutes les situations et, euh, et, euh, et donc voilà c'est le, voilà, le style pour le moment dans lequel je suis peut-être que ça va changer dans quelques années ou dans des ouvrages qui vont demander autre chose mais ça m'étonnerait ça, ça m'étonnerait ça quand même parce que c'est quand même pas mal de rigoler en effet on est là, on est on est né pour être heureux en fait au fond